Bonjour à tous et à toutes, nous allons faire une vidéo de la CADI, C'est de Cadi qui a 12 ans, donc ce n'est pas une toute jeune et on va vous montrer la clé. Voici, c'est une clé baïonnette avec toutes les fonctionnalités pour ouvrir et fermer la voiture. Voilà. On va la mettre ici. On laisse le préchauffage agir, ça va vite et c'est parti. Le verrouillage central. Et alors on entend bien le diesel ici hein. Oui. Ça, ça, ça... ronronne bien. Hein. Ouais, elle a une bonne reprise mais ça combien de kilomètres est-ce qu'elle a cette voiture Elle a 185 000 km. C'est pas mal du tout tout. Hein. Et moi, ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est les grands rétroviseurs. Ah, c'est vrai qu'ils sont. La visibilité vers l'arrière ouais. est excellente. Mais avec le bruit du moteur et le fait qu'on est assis assez haut, on a vraiment l'impression d'être dans une camionnette. Hein. Ouais. Je la recommande à tous les indépendants chauffagistes, plombiers, Donne de vitesse. Elle a beaucoup de couple parce que ici on ne va pas très vite. Et euh, on est en pleine montée et on est en cinquième vitesse. Et le, elle a beaucoup et de la voiture couple est encore dans la reprise. On va changer de bande C'est vrai. Mais elle est bien. Ça Avec ses nombreux rangements au-dessus de ma tête. On vous les montrera après ouais. en tout cas c'est de la voiture allemande le siège est, est, est plutôt dur mais confortable et on a une position de conduite qui me fait penser plus à une camionnette qu'à une voiture euh, elle a le régulateur de vitesse euh De 70 à 90, même en montée très rapidement. Est-ce que c'est un moteur turbo-compressé Parce qu'effectivement, nous n'avons pas de GPS dans ce modèle. Il y a 12 ans, ce n'était pas, non, non. pas prévu. Aujourd'hui, c'est toujours de, de série sur toutes les voitures. Oui. Tandis qu'à ce moment-là, ce pas le cas. Et on a la climatisation. C'est une option aussi. C est, c est très la, la conduite est très légère Je suppose que c'est assisté mais Le volant est un peu spartiate donc, euh, ah. Mais il est, il est confortable Là, Nous avons un rangement Près du changement de vitesse et niveau tournant, je trouve qu'elle est mmh, ouais, très maniable, très maniable, voilà. On, pourra, on verra bien quand on va passer par la petite Suisse d'Ottini. Hop Ah, ici il y a un frein à main qui n'est pas automatique. Hein. Ça, il faut ah. le mettre bien manuellement. Il ne faut, faut, faut pas oublier que le frein à main n'est pas automatique. chaussée de Bruxelles, qui est une route dont le revêtement est en béton assez brut et comme ça on peut se faire une idée de l'insonorisation du châssis de la voiture. Ça c'est la route infernale du coin. Là on sent la voiture qui vibre et le niveau sonore a augmenté. Un peu plus que dans de mais faux mais effectivement la Kadis c'est quand même un, un, un, un bon compromis entre une berline et, euh, et une voiture utilitaire oui et le volant il n'y a rien sur le volant est vraiment un volant ouais. classique ouais tout à fait on a juste le, on a juste le klaxon et un airbag qui est intégré que tout de con Voilà, nous avons quitté cette route infernale. Et maintenant nous sommes dans une route, une petite route de montagne. Pour pouvoir vérifier les qualités de conduite alpine. <rire> Voici, c'est un col hors catégorie. Le Tour de France n'a encore jamais osé passer par ici. Voici le grand virage. Martin a du mal à se tenir dans son siège baqué. Il n'est pas baqué du tout. Il n'est pas baqué du tout. Nous allons aller devant le parvis, sur le parvis de l'église Saint-Pie-Dix. Saint-Pie-Dix. Saint-Pie-Dix, ouais. pour handicaper voilà, voilà. Hop. voici frein à main pas oublié et on peut couper et nous avons avez... le maître d'œuvre. on va vous présenter la voiture on va vous ouvrir le coffre montrer un peu le coffre montrer un peu le capot euh... très bien alors Martin, dis-moi un peu pour l'ouvrir le capot comment est-ce est que l'on fait c'est là. La... Euh... hop c'est cette petite poignée ici oui voici, on tire cette petite poignée et puis après je vais aller voir comment ça se présente Voici donc ce bon moteur qui a déjà parcouru presque 200 000 km en 12 ans, il a son âge. On va refermer et vous montrer toute la voiture. Alors, vous voyez qu'au niveau passager, on est bien installé. Ouais. Pour les passagers en plus, vous voyez qu'il y a beaucoup de place, avec une console ici au milieu qui comportait déjà un porte-boisson et une prise 12 volts. aujourd'hui on mettrait des prises USB mais sur la prise allume-cigare on peut très bien adapter ce qui est nécessaire pour le recharger les GSM. Et voici le coffre qui a une très grande contenance, nous avons ici le véhicule de campagne de Martin qui nous sert si jamais nous tombons en panne pour pouvoir rentrer à la maison à notre aise. Vous pourrez remarquer aussi tous les rangements qui sont ajoutés en plus en hauteur, ce qui est vraiment très pratique, et au-dessus de la poste de conduite, ce qui pour lorsqu'on part en vacances est vraiment euh, très très pratique. Et dis moi une chose martin en plus on peut rabattre la banquette en deux tiers un tiers ce qui nous permettrait d'avoir un très très grand coffre en fait et un espace de chargement tout à fait exceptionnel encore quelque chose à ajouter pour vous dire, on vous reprend tout de suite. Nous sommes en présence d'un On diesel. TDI. TDI. 55 kW. 55 kW. 1 litre neuf. 1 litre neuf. Et la, la, la capacité du réservoir est de 60 litres. De gasoil. La capacité du réservoir est de 60 litres de gasoil, Ce qui nous permet de faire presque 1000 km. Ce qui nous permet de faire presque 1000 km. Ce qui pour... Euh, Lorsqu'on part en vacances, est, est vraiment tout à fait... Euh, ce dont on a besoin, c'est bien agréable. Hein. Ouais. Repartir Oui, on va repartir. On reprend sa clé on n'oublie pas de remettre sa ceinture de sécurité, c'est absolument indispensable, on débraye, et c'est reparti. Et ah oui, j'avais oublié, elle a ôté le radar d'arcule. Mais les a... Alors... moteur. Et tu vois que je commence à avoir l'embrayage le, dans le pied. Quand même. Maintenant, ça commence, la conduite devient un peu plus douce. Voilà. Un niveau. Voilà. On nous dit 5.9 litres au 100 km. Yeah. Donc, 6 litres au 100 Pour une voiture de ce gabarit voilà. et De son âge Ça m'a l'air tout à fait euh, tout à fait correct Donc, Si on fait 6 litres au 100 Avec un réservoir de 60 litres On fait certainement Nos 1000 km Et vous remarquerez aussi La boîte à gants n'est pas fermée Ah oui c'est Et c'est encore un Radio CD. un petit peu plus fort car j'ai ouvert la vitre <rire> voilà et fermer ça donne ça voilà, voilà nous allons tester la arrière. Un petit bip qui nous indique que nos capteurs de recul sont activés je suppose. Oui. Ça. Alors, on va essayer de bien viser. Ceci dit, l'entrée ici de la maison est très bien balisée. Et je, si j'ai bien compris, je dois aller jusqu'au moment où je touche. Ouais. avec les roues arrière voilà tout en douceur tu auras remarqué en deuxième c'est bon donc. et donc j'enlève le frein à main ouais. elle ne bouge pas voilà. voici et donc euh, le mot de la fin donc pas de frein à main mais en oh, hôtesse. On a oui. oublié de vous montrer le rangement qui est a en dessous de mon bras, là. Voici. Et le rangement là-bas en-dessus. Et alors, nous avons un rangement ici. Voilà. Dans lequel on peut mettre les lunettes d'agent secret. Un peu plus ouais. tard, je me rends compte que je ne vous ai pas tout montré que j'ai oublié de vous montrer lors de ma précédente vidéo c'est les rangements euh. sous le siège du conducteur et du passager avant il y a un petit tiroir sous le siège toujours pratique oula et puis ici euh le sol, des passagers arrière, il y a une trappe. Et c'est pareil de l'autre côté. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et c'est pareil de l'autre côté, comme Martin dit. Hop, on referme. Je vais aussi vous montrer comment faire le plan de la Plein. Voilà, donc il faut surtout pas se tromper de bouchon. Et sur le bouchon, il est représenté le pare-brise, les essuie-glaces. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le. L'orifice de remplissage du lave-glace. chapitre 2, la surprise. Voilà. Ça, ça se passe assez normalement. Là, oui. sais, la seule chose qu'il faut savoir, c'est de ne pas utiliser oui. ça comme poignée. Parce mmh. que c'est décoratif, Relativement. je ne sais un peu, ça va, mais si on force dessus, il y a la cendre ici et il y a autour. Donc il y a le front, on le voit bien que ce n'est pas super. La route se secours, évidemment. Pour ouvrir le poignet ici, il y a une compensation des verins pour que ce soit pas très lourd. Donc, il faut juste. Donc la peur en fait ici sert à ce que la rampe soit un peu plus longue. Oui. Euh... Mais aussi que quand on rabatte, elle ne prend pas en conflit avec la sienne. Oui, Donc voilà. Au niveau des ceintures de devant, vous avez un moteur ici. Quand oui. il est allumé, ça libère les ceintures avant. Ah, oui, vous bon. oui. pouvez les prendre. Les dérouler. En fait, il y a des crochets ici pour les ouais. mettre en attente. Ouais, il euh, faut. Euh, parce vous que. Vous ne voyez euh, pas. Mais quand, quand on rabat ici, elles étaient rentrées parce que quand on rabat la rampe, mm -hmm. ben, on peut le faire avec les centimètres, aussi les médias. Oui. Une le décalée, euh, voilà. Le Par rapport à la. à, à l'ancienne. Le. Pour bouclier, là, de... le bouclier oui. rire, oui. les feux sont Appuie, différents... Le... Les... Oui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un essai avec sa chaise oui. oui hein oui, sûr. Ah, T'as assez de place ici pour que tu la mettre. Euh... Je pense... Et elle tourne pas chaise oui, oui. oui, elle tourne euh, sur place. Ok, donc non, ici tu peux te mettre y juste y à l'entrée On peut déjà s'arrêter là en fait. Et alors on prend les ceintures avant et on les attache déjà. Vous avez déjà utilisé des, des questions vous, vous en avez Je ne sais plus maintenant. Non, non, non. Mais vous, aviez cadis, pas, déjà... vous avez un J'ai déjà, vu, déjà vu un petit peu euh, le. Ce qu'il faut système. voir toujours, c'est essayer que la, la cente soit le plus droit possible. Donc ici moi je ah, les vise oui. par en dessous. Ah, là, oui. Parce que si elle se sort, oui. comme mm -hmm. c'est un long enroulement. Si elle est tournée sur elle mains, ben elle va plus rentrer à fond. Oui, oui, elle, et, euh, elle va croître, oui. Donc si jamais parfois elle renroule pas à bah, fond, en général, il faut les sortir une fois, voir s'il n'y a pas un nœud dedans, oui. et euh, les rentrer. Voilà. Je dirais que c'est le... un peu le point faible du décaissement. C'est pratique de faire comme ça, comme ça on ne doit pas aller devant pas rattacher. Aller, les, les euh, mais oui. c'est... Il, il, il faut il faut, y faire, faut y faire, faut y y faire attention. Pas, on va dire, et oui. c'est du lettre que fois. Ouais, ouais c'est des lettres. Mais malgré tout il ne faut pas très clair Je ne sais pas si c'est suffisamment c'est bien qu'ils aient parti. Ben voilà tu peux montrer, alors quand on est avec la chaise électrique, c'est pas très important, mais quand on est avec une chaise manuelle, on peut déjà couper l'interrupteur. Et alors si jamais on glisse ou quoi, elle ne sait pas reculer. Donc là, pas reculer, Martin, avec ton électro. Mais je peux, je peux la laisser Mais si jamais, euh, oui. pour pas forcer dessus. Tu quoi. entends la différence Oui. Ouais. Ouais, c'est comme un Ici, un tu peux peu peu reculer de... s'il si faut. Oups, je vais te mettre moins vite. Voilà. Oui, c'est vrai que le chez écrits il y a toujours un petit, un petit moment de, de mou avant que ça ne démarre. De... Oui, oui. Ici, euh, moi je dirais, il, faut, il vaut mieux jamais aller complètement à fond en fait. Parce que quand, bon, déjà pour les sangles de devant, mais là, quand j'ai éteint les sangles, c'est bien de peut-être donner un petit coup en arrière pour les tendre un peu. Ah oui. Et quitte à avancer un peu après, pour qu'elles soient bien en tension. Quoi. Oui. Encore un petit peu en arrière. Encore enfin, chez, chez moi, en tout cas, c'est encore mou. Elles sont. Ouais. Ici, elle est, elle est pas mal tendue. Est... Il faut voir si on a assez oui, oui. De place derrière. Elle est pas mal tendue. Hein. Ça, c'est uh -huh. peu... vrai qu'avec une chaise électrique, c'est pas facile Maintenant, de sentir évidemment. On peut... Oui. Avancer ah bon, vraiment à fond. Voilà, on voit que c'est bien tendu. Là. Oh oui. Mm. Okay. Euh... Donc là, moi, je conseille de couper le... la... la chaise pour plus bouger. Oui. Euh, que petite surprise que je voudrais parler dans ma vidéo voilà ça se vit simplement Ça c'est plus ou moins le même c'est pas la même marque c'est semblable et c'est aussi quand ils sont rentrés à fond ils sortent aussi tout seuls. Bon ici il faudra voir un peu avec cette chaise-ci si on s'allait un peu plus en avant. Ah oui vous tournez là. Comment faire C'est que très bien on est bien. Il faut trouver le bon C'est Voilà ça c'est pas mal. Alors au mal. niveau de la ceinture ventrale, vous allez voir c'est pas très lourd. comme... Il y a des des ouais, on le replie on le referme mais... bon c'est pas long du tout hein. Allez, faut il faut ici ouais. il faut que ça clipse ça, ça bouge un peu mais il y a un... Ça, on pourrait se mettre à, à... à 3 bah ici il faudrait voir à mon avis si, si tu avais été un peu plus à gauche Oui. Euh, bah, c'est calculé pour je pense Ici, euh, ici ça passe tout juste. Ah, oui. Et là je suis ouais, là, je suis contre. Donc euh, si on relève le pied ici on peut utiliser le siège Tu vois mmh. Ouais. Je vais quand même voir pas, par rapport au, au dossier, je vais relever le pied, comme ça on, on le fait en vrai. <rire> ça c'est bien. Ouais, alors qu'on n'a pas visé pour se que le oui, à gauche. Oui, on pouvait gagner facilement 5 cm hein, bon. de ce côté ici ça passe impeccable oui, ça c'est impeccable plutôt à, la... à combien de kilomètres 48 à 48 48 et ça c'est comme dans l'autre vous avez un rendement au-dessus oui pas ça c'est le rangement là aussi, ouais. -il, il y a avant, bon. oui. Oui, oui, ça c'est quoi. Ouais, ça là, reste hein. des bases euh, utilisées qui ont pas mal d'astuces de, de oui. comme ça. Là, il y a on pas la ceinture. Au, au cas où il pour y a pour un sortir, donc on, ra on rallume l'interrupteur ici. Pour libérer. Mais, pour libérer le moi, toi, ouais, se se vu, je dois un peu réavancer. Oui, c'est ça. Tu allumes ta voiturette De toute façon, si tu si essaies de reculer et que c'est calé, tu le sentiras. Ici, je euh, peu, tu On le fait. avance un tout petit peu ouais, bon. toujours décalé. Oui, il Oui, maman avec le ciel. C'est vrai qu'avec le siège, ça laisse moins de marge pour avancer. Oui, mais. Mais ça vrai. va Mais ça va Oui, oui. En fait, avec ces chaises-là, il vaut mieux faire le mouvement en une fois quoi, parce que si on s'arrête, c'est quoi ça. Voilà, et là, il faut s'arrêter, parce que ah ouais. on est... Ah oui, c'est parce que les crochets sont un peu plus en arrière, en fait, c'est pour ça. Hop. Oui, oui, sur ce module-ci. Non, c'est... Non, Et pour leur fermer... ouais Elle voilà. sera comme ça. Elle sera comme ça. Voilà mais. Euh... Ouais, je dis pas qu'ils savent tout faire, mais c'est vrai qu'en général, c'est bon, rare d'être dans des situations comme ça, mais on a déjà eu des voilà. sièges pivotants calés à l'extérieur, des trucs comme ça. Mm -hmm. On nous a ramené sur une des de sièges pivotants dehors. Mm -hmm. Je le laisse. Ouais, vous pouvez le laisser comme ça. Le modèle n'a pas changé depuis quelques années. Pas de problème. C'était encore le...